Le voir prendre vie, sentir son parfum, goûter sa finesse et atteindre l'excellence. Nouveau, la fusion de brisures de crêpes dentelles et d'un fin chocolat noir. Découvrez Excellence Pailleté. Lint, maître chocolatier suisse.